Aujourd'hui, on est 10 000, alors merci à tous Comment nager vite en crawl Aujourd'hui, on va voir trois idées reçues pour aller plus vite dans l'eau et pour gagner en vitesse en crawl qui sont communes à beaucoup de nageurs. Et si aujourd'hui, tu es débutant en natation ou que tu stagnes malgré tes entraînements, je t'invite à télécharger la méthode crawl 2.0 qui est gratuite, soit en cliquant ici ou bien directement dans la description pour t'améliorer techniquement en crawl. T'es prêt Allez, c'est parti Comment nager plus vite La première chose qui vient à l'idée, c'est d'utiliser des plaquettes. Et bien entendu, tu vas pousser plus fort et puis tu vas aller plus vite à condition que tu aies de la force. Et généralement, quand on a de mauvais appuis, eh bien, on se dit que les plaquettes vont nous aider à les améliorer. Mais en réalité, c'est pas exact. En fait, c'est même plutôt faux. Puisque lorsque tu vas enfiler tes plaquettes, eh bien, tu vas avoir une surface d'appui qui va être importante au niveau de tes mains. Et donc, tu vas vraiment te concentrer sur la propulsion avec tes mains. Tu vas appuyer sur la surface des mains. Et en réalité, lorsque tu n'as pas de plaquettes, lorsque tu fais du crawl, et que tu veux aller vite, eh bien, tu vas appuyer à la fois sur les mains, mais aussi sur les avant-bras. Et en fait, c'est le combo à la fois de ces deux surfaces, donc tu as une grande surface d'appui qui va te permettre d'aller rapidement euh, vers l'avant. Enfin, troisième chose, si ton mouvement de propulsion avec tes bras, il n'est pas bien en place, ou bien euh, si tu fais des distances qui sont trop importantes, genre 1500 mètres avec des plaquettes, j'en ai déjà vu, hein, je te rassure, eh bien, tu risques de te blesser et c'est particulièrement vrai si tu as déjà les épaules fragiles et là, c'est carrément la case bah, tendinite qui t'attend après ça. La deuxième chose, c'est nager à fond et là, on va te parler bah, par exemple de quelques séries qu'on a pu déjà croiser sur le groupe Facebook Nageur 2.0. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore rejoint, c'est le moment que tu peux le faire ici. Alors, une série, qu'est-ce que c'est Une série, c'est une suite de longueurs qu'on va enchaîner. Euh, qui va euh, correspondre finalement à un thème précis. Alors, ça pourrait être une série euh, aérobie ou ça pourrait être une série, euh, une série technique, par exemple. Et cette série-là, en fait, la, le point commun souvent, c'est qu'il y a un temps de récupération précis et puis euh, des longueurs qui vont s'enchaîner. Alors, un exemple de série concret vraiment pour que tu puisses comprendre, euh, par exemple un 8 x 50 mètres avec euh, 15 secondes de récupération et tous les 50 mètres doivent être effectués le plus vite possible. Alors, on peut te présenter ça comme de la vitesse parce que tu es à fond et parce que bah voilà, 50 mètres, ça n'a pas l'air très long, pourtant ça, ça ne travaille pas du tout la vitesse, c'est plutôt euh, quelque chose qui est orienté sur des aspects physiologiques. En effet, avec ce genre de série, eh bien, 50 mètres finalement, bah, c'est suffisamment long pour que euh, lorsque tu es à fond, il y ait une réaction d'acidité dans tes muscles, une acidose qui se produit, et donc ça va te brûler, donc tu vas très vite le ressentir et puis avec des temps de récupération qui sont assez court puisque bah, 15 secondes mais même on mettrait 30 secondes, voilà, ce ne serait pas suffisant pour pouvoir récupérer cet effort et donc, tu vas enchaîner les longueurs et ta technique au fur et à mesure, elle va très probablement se dégrader puisqu'avec bah, euh, l'acidité qui, qui va se créer, eh bien, tu vas devenir de moins en moins lucide et donc, ça va être de plus en plus difficile techniquement de maintenir un niveau de nage bah, correct. Donc, ce type de série, c'est plutôt nous, ce qu'on appelle dans le milieu de la natation une série lactique. Alors, si tu, si tu n'es pas clair vis-à-vis -vis de ça, tu peux télécharger euh, mon tableau de zone justement qui est dans la description où j'explique en détail les différentes zones d'entraînement et puis euh, les différentes séries qui correspondent. Troisième idée reçue, ce sont les éducatifs pour travailler la technique et gagner surtout en vitesse. La technique justement, on en parle très souvent sur la chaîne Mon Coach de Natation et d'ailleurs si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire en cliquant tout de suite en dessous sur le bouton s'abonner. Alors, c'est essentiel de travailler la technique pour progresser. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser, même dans les clubs de triathlon et du coup, c'est vraiment une très bonne chose. Mais pour travailler la technique vraiment efficacement, il faut travailler de manière qualitative. Du coup, si toi, tu veux travailler ta vitesse, eh bien, il faudrait plutôt le faire sur 10 ou 15 mètres ça paraît très court, mais justement, ça va te permettre de travailler ton explosivité et puis, sur ce type d'effort qui est bah, justement euh, très court, tu vas pouvoir techniquement mettre en place des choses et euh, bah, justement être très précis et donc très qualitatif, on y revient encore. Or, parfois, on peut voir qu'il y a certains exercices qui ne sont pas vraiment qualitatifs. Par exemple, un 4 x 50 mètres en godi. Alors, la godi, c'est ce que tu peux voir juste ici, c'est un exercice où tu viens travailler tes appuis, ça sollicite énormément tes avant-bras. Pourtant, si tu fais 4 fois 50 mètres et que tu n'as pas un niveau déjà très élevé et même pour quelqu'un bah, qui a un très bon niveau, généralement on ne fait pas ce genre de choses, eh bien, rapidement tes avant-bras vont chauffer, euh, ils vont même surchauffer et puis du coup, bah, tu vas te débrouiller pour trouver des solutions qui sont bah, moins sollicitantes, moins douloureuses et ton travail, bah, il va être de moins bonne qualité. Et il en va de même pour tes épaules qui sont normalement extrêmement sollicitées lorsque tu fais des godilles, et qui là, bah, risquent de souffrir un peu. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite vraiment à laisser un like en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous et dis-moi quel genre de série tu serais prêt à mettre en place pour travailler ta vitesse et surtout en suivant le mot d'ordre qualitatif. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter.